Il existe un monde, un monde extraordinaire, un monde incroyable. Il se passe des choses vraiment très spéciales. Il faut que je vous parle de ce monde. Dans ce monde, il y a une ville qui sonne sous le nom de Harpy. Je vais donc vous révéler le secret pour entrer dans la ville d'Harpy. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou à la fin de cette vidéo ou encore d'aller directement sur la page de triple 3 prod qui contient toutes les informations de cette ville. Ou alors de cliquer sur la playlist, parce que je vais afficher à la fin de la vidéo. Maintenant, vous savez tout. En fait, non, vous savez rien. Je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, plusieurs petites années qu'on tourne avec triple 3 prod et toute l'équipe. Et on réalise plein de films et de vidéos dans un monde créé par notre réalisateur, dont je ne peux pas nommer le nom ici en savoir plus. Non mais sérieux, ça fait euh, plusieurs années qu'on tourne avec Triple euh, 3 Prod, toute l'équipe, et qu'on réalise plein de films, de courts-métrages et de petits sketchs, euh, tout ça condensé dans un monde hallucinant qui s'appelle Harpy. <rire> Bientôt quelques films à venir et une nouvelle série. En attendant, voici plein de vidéos qui décrivent le monde de la ville d'Harpy. N'hésitez pas à aller voir cette playlist cette playlist, ce sont tous les films dans l'ordre pour découvrir la ville d'Harpie. Allez-y. Et abonnez-vous. Abonnez-vous, cliquez. Allez cliquer aussi chez Triple3 Prod. Parce que c'est vraiment important de suivre ce qui va se passer. Salut.